Bonjour à tous, c'est Asiagribi. Je suis coach en développement personnel et professionnel pour t'aider à réussir dans tous les aspects de ta vie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une ancienne RH qui a recruté plus de 400 personnes pour des postes différents et des entreprises de taille différente. J'ai jamais un service RH et cela fait 10 ans que je me forme et que j'étudie le développement personnel. Aujourd'hui, j'en ai plus de métier à plein temps. Alors, aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo Comment comment réussir une bonne présentation orale C'est parti Que ce soit pour passer un entretien d'embauche, un examen oral, ou même une présentation professionnelle ou une présentation devant un public, la prise de parole en public c'est quelque chose de vraiment primordial et ça nécessite de maîtriser quelques règles simples mais vraiment essentielles car il faut susciter tout de suite l'attention du public pour convaincre. Je sais qu'à titre personnel, auparavant j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, j'avais très très peur de prendre la parole. Alors, j'avais vraiment peur et quand il s'agissait, ne serait-ce qu'intervenir, je me mettais à être toute rouge, je tremblais et je tombais de ma chair. C'est réel et c'est quelque chose que j'ai énormément, énormément travaillé. Et c'est en suivant les 7 conseils très simples que je vais vous donner dans cette vidéo que j'ai pu, petit à petit, pour combattre réellement cette peur. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'apprendre par cœur les points clés, les points importants de ton discours. Si tu as l'occasion de préparer ton discours, il faut vraiment que tu puisses déterminer quels sont les points clés avant chaque paragraphe pour que tu vas aborder et développer. Ensuite, il faut vraiment les apprendre par cœur et pouvoir les ressortir un à un le jour J. En ce qui concerne le développement de ces points clés, tu vas pouvoir simplement utiliser tes propres mots, faire tes propres phrases. L'avantage d'apprendre les points importants et de ne pas apprendre par cœur tout ton discours, c'est que quand on apprend son discours par cœur, il suffit qu'on oublie le premier mot et on oublie tout. Moi, ça m'est déjà arrivé et ensuite, c'est assez compliqué de se souvenir du reste du discours. C'est assez perturbant. Le deuxième point que j'ai à te donner, c'est de pouvoir faire en début de discours, une présentation très courte euh, de ta propre personne. Alors ce n'est pas quelque chose qu'il faut appliquer quand il s'agit des entretiens d'embauche, puisque tout le développement repose sur son parcours professionnel. Mais par contre, euh, quand il s'agit de faire une présentation orale devant un public que vous ne connaissez pas, ou tout simplement développer votre réseau au quotidien ou parler avec des inconnus, il faut toujours savoir se présenter de façon... Très très courte, bah, ça doit faire vraiment euh, deux trois lignes. Allez à l'essentiel et soyez le plus précis possible. Plus le message est court et précis, plus vous allez avoir d'impact. Et surtout, quand vous commencez un discours, quand vous vous présentez, les trois premières minutes comptent énormément. Si ces trois premières minutes sont gâchées, eh bien, même le reste de votre raisonnement, même si vous rattrapez, en sera bah, de même. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est d'avoir une voix qui porte, et plus précisément euh, de te faire entendre vraiment de tout le monde. Le quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est de regarder tous tes interlocuteurs dans les yeux. Alors, il y a plein d'expressions françaises pour montrer à quel point le regard est très important. Toutes ces expressions on les utilise pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment une communication non-verbale avec le regard et finalement un regard on dit bien plus long très souvent qu'un discours. C'est comme ça que vous allez pouvoir les convaincre et à titre personnel il m'est même arrivé de dire grosse bêtise des fois mais comme je regardais tout le monde dans les yeux, bah finalement on ne le remarquait pas vraiment. Et surtout s'il y a plusieurs personnes en face de vous, regardez vraiment tout le monde en balayant du regard sans arrêt. Parce que le risque c'est que vous regardiez telle ou telle personne, pas les autres, et donc les autres vont se sentir délaissés. Le cinquième conseil que j'ai à te donner, c'est de vous ouvrir physiquement au public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie tout simplement que si vous êtes debout, évitez de vous mettre, de vous reculer le plus possible du public ou de vous cacher, comme si vous aviez rentré dans le mur. Ou alors, si vous êtes assis, d'être euh, complètement enfoncé dans votre chaise. Ça montre vraiment votre peur. Donc vraiment un effort pour se rapprocher le plus possible physiquement du public. Le sixième conseil que j'ai à te donner, c'est de faire des gestes d'ouverture Ce sont plutôt des gestes qui vont inviter le public à venir vers vous. Alors ça va être typiquement ce petit geste-là qui balaye le ça peut être aussi de parler pas mal avec vos mains, notamment pour évoquer les, les grandes parties de votre discours. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est certainement le plus important, c'est de vous entraîner, de vous entraîner tous les jours. En réalité, la communication, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Bon, moi, ce que je faisais, c'était des petits exercices au quotidien pour combattre ma peur. J'allais voir quelqu'un dans la rue pour lui demander l'heure. Ensuite, euh, d'un point de vue professionnel, je faisais un effort pour essayer de demander des bêtises à des salariés ou des collègues. Et petit à petit, j'ai commencé à combattre ma peur. Ça se fait vraiment par l'échelle. Donc, passer en fait du « je ne m'exprime jamais » à « je dois m'exprimer », c'est très difficile. Par contre, si tous les jours, vous vous entraînez un petit peu, vous vous forcez à communiquer envers les autres, ben vous allez combattre votre peur et vous allez devenir un bon communicant. Si vous avez apprécié cette vidéo et ses bons conseils, n'hésitez pas à me mettre un petit like juste en dessous et de vous abonner à ma chaîne pour des conseils quotidiens. Quant à moi, je vous dis à demain pour la quotidienne. Bye bye.